Alors déjà, t'as un putain de problème dans ta tête, j'ai jamais vu ça. Tu m'as pété un plomb dessus, tu m'as parlé comme de la merde et insulté comme on l'a jamais fait pour une amie. Donc faut que tu m'expliques. D'où moi je dois m'excuser, d'où moi je suis en tort, d'où je m'emballe pour rien. Madame pète un câble pour son sommaire, mais veut bien quand même le refaire le lendemain de m'avoir insulté comme un chien. Étrange non J'ai fait toute cette putain d'anthologie, tu m'as même dit merci, c'est la moindre des choses non Je m'emballe, mais j'ai mes raisons de m'emballer putain. T'es la seule de la classe à faire l'hypocrite et à, à pas vouloir passer ton structurogramme. Enfin, à partir du moment où t'es ma pote, je vois pas ce que ça peut te foutre. Mais si visiblement t'as un problème aussi avec ça, alors je cautionne pas le fait que tu veuilles pas le donner. Oeil pour œil, dent pour dent, on te laissera dans ta merde. Tu dis que je râle, que je fais la gueule, mais vas-y donne-moi des exemples. T'es pas celle qui fait tout le temps la gueule parce que tu t'es disputée avec ton mec. Ensuite, tu veux que je... Tu veux que je sois froide Mais meuf, tu t'es prise pour qui Sans déconner, je me suis retenue de pas te foutre une tarte aujourd'hui. Tu devrais avoir honte de parler comme tu l'as fait de... à tes amis. Donc oui, j'ai juste envie de te balancer. un va te faire foutre à la gueule. Mais comme je suis mature et polie, que j'insulte pas mes amis, moi, je te fais juste comprendre dans d'autres termes que t'aurais absolument pas dû oser me dire ça et que chez moi, ça passe pas. <rire> Les... Il est, il est marrant parce que, à travers un, un truc complètement banal et, et scolaire, on, on sent les, les, les rancœurs et tous les petits non-dits et, et les relations qu'il peut y avoir entre les gens. Mais vu de l'extérieur, le structurogramme, c'est très très drôle. Et aussi euh, l'histoire d'anthologie et de, et de sommaire. Euh, enfin, ouais, ça, ça arrive à tout le monde de s'engueuler avec quelqu'un. Ouais pour, pour des, des bêtises, et en fait, euh, quand on est dans l'histoire, on se sent très très touché, très concerné, et on veut noter tous les petits détails euh, insupportables, et en fait, euh, c'est complètement débile. Mais c'est touchant quand même, c'est mignon, Tu as déjà vu une relation euh, passionnelle comme ça Il y avait une fille qui râlait tout le temps dans ma classe, et un jour, j'avais dit à, justement à ma meilleure amie, si elle continue à râler, elle va plus avoir d'amis. Et le soir, on avait ask à ce moment enfin les gens avaient Ask à ce moment là, c'est un réseau social où, où des gens posaient des questions et on répondait aux gens et on disait ce qu'on pensait des gens, enfin un truc à faire des embrouilles et justement euh, là elle avait fait une embrouille et j'étais tombée sur son Ask et il y avait écrit euh, qu'est ce que tu penses de Lucie, c'est moi et euh, elle avait dit que j'étais une faux cul et que euh, j'étais une sale peste et tout ça et et en plus, moi, je suis hyper sensible. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pleuré toute la soirée. Et ma maman est venue me voir et, et puis elle m'a dit qu'il ne fallait pas que je me fasse emmerder par une fille pareille. Et donc après, ça a fait une grosse histoire et plus personne ne lui parlait et tout le monde était avec moi. Et il y avait... Après, du coup, elle s'est engueulée avec ses copines à ça. C'était une, belle... une histoire particulière. Il y a des gens qui font des histoires pour rien. Enfin, C'est un peu décalé de cette histoire-là.